On est retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec Basile Lafrenière. Notre sujet aujourd'hui, c'est les bateaux de bois et les métiers. OK, Basile, parle-nous donc du musée, c'est quoi euh, l'objectif du musée euh, là-bas, euh, dans la région? Il ben, y, y a un programme qui s'appelle le Water Museum à port bin C'est à travers la compagnie de, avec c est, c est, c est, euh, c'est branché avec euh, United Nations, ça s'appelle UNESCO. Donc, il y a des parcs tout partout dans le monde. Euh, euh, c'est des parcs protégés que le monde peut visiter, toutes sortes de choses. So, les autres sont intéressés à Port Pinnacle à cause du gros bateau qui est là, et l'histoire de Port Pinnacle. À un temps, à Port Pinnacle, il y des trains arrivaient là, le monde embarquait sur le gros bateau, puis ce gros bateau-là, ils les apportaient tout partout. So, L'histoire des bateaux euh, euh, des années passées, Port c'est c'était quoi c est, c est pas mal important cela? Il so, le, le, y a du monde qui se sont mis ensemble pour essayer d'apporter UNESCO à Port-Minnecole. C'est un gros développement là, pour essayer d'apporter euh, euh, d'être un parc au travers de UNESCO à port pour être capable d'apporter le monde de tout partout. Pour venir voir la baie Georgienne. C'est ça qu'est-ce que c'est. Puis le Museum of Water, ça, ça travaille. Aucune chose qui a à faire avec de l'eau, comme la protection de l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, euh, que c'est un poisson qu'il y a dans, dans l'eau, euh, que c'est un bateau qu'il y avait. Ça, ça, aucune affaire qui a à faire avec de l'eau, euh, ça a à faire avec le programme qu'ils veulent mettre ensemble. Ils veulent juste mettre euh, Lakehead University, ils veulent juste mettre une université là, puis, ça veut dire, euh, plus pour euh, protéger l'eau dans la baie euh, toutes ces choses-là. So, ils veulent, le, ils, avec le Kiwatan, puis euh, nous autres, on a un bon fit avec le Kiwatan, parce qu'au temps, le Kiwatin, ils se promenaient, les bateaux de bois étaient là aussi. Ils suivaient le bateau des fois. Ça, so, c'est la même, c'est la même histoire. Il so, y a bien du monde qui venait voir, il y a Baker il allait à différentes places. Ils s'achetaient une île, ils se bâtisaient une petite maison, sur une île, bien là, tu sais que tu as besoin pour aller l'île? tu as besoin d'un bateau. <coughs> Excuse-moi. Euh, C'est comme ça que l'industrie de, de, des bateaux de bois a grossi comme ça a grossi. So, nous autres, aujourd'hui, il y a assez de bateaux de, de, de, de fiberglass puis de métal puis toutes sortes de choses. Il y a encore, parce que quand tu pars les 30 000 îles qu'ils ont, là, il y des maisons et des cottages sur ces îles-là. Mais il y a ben du monde qui s'achète un beau bateau de fiberglass, et tout le monde a besoin d'un bateau de la marina là, à sa maison. Mais ceux qui aiment avoir un beau bateau de bois, c'est pour amener leurs amis prendre une petite promenade, une soirée, à prospère, en des îles. C'est ça que c'est que là. Je ne sais pas comment tu appelles ça. <coughs> En français, mais c'est comme uh, bragging rights en anglais que tu as oh, un oui, bateau oui. de bois. Oh, oui. Mais uh, nous, autres, uh, nous autres, quand, uh, quand le musée va pouvoir nous approcher pour date avec les autres, uh, c'est un bon fit. On dit oui. Cela, okay? so, on est sur leur website avec nos bateaux de bois. Puis ça une des choses que j'ai aidé à faire. J'ai aidé. Parce qu'une des personnes qui est en charge là-dessus, là, s'il s'appelle Don Mitchell. Il est resté à j'étais ami avec lui. C'est lui qui a, était un des partners qui a commencé ça pour port école, avec, avec acheter le terrain. C'est vu là que moi, j'embarque là-dessus, là, avec, euh, avec lui, puis l'aider, là, j'ai embarqué avec les bateaux de bois, moi. J'ai que tu d'être me un membre, puis j'ai rentré les bateaux de bois là-dedans pour aider au club et aider au Museum of Water en même temps. So, ça va bien entre les deux, là. So, uh, On est sur leur website, et uh, ils nous aident beaucoup sur so, le bord-là. Le, le, les, les membres qui viennent avec nous autres euh, sur les bateaux, c'est du monde qui sont retraités la plupart du temps. Puis euh, c'est comme une communauté euh, de personnes qui aiment les bateaux. So, on a bien du fun de travailler ensemble. On s'agace, on rit, on, prend, on a... Un, on prend un café, on a une machine pour le café, puis, euh, c'est tout en fun. Mais, mais le, moi, un de mes jobs que c'est, c'est de mettre certain que les bateaux sont reconstruits de la même manière qu'ils étaient des années passées. So, euh, c'est pour arrêter quelqu'un de, de prendre, euh, de le faire mal, puis de faire comme il faut. C'est tout. Ouais. So, des techniques... Parlons des techniques un peu. Tu sais, au commencement, c'était fait avec la planche, puis après ça, ça a changé avec du plywood. C'est quoi les techniques là-dedans? Pourquoi il y a une, une différence? Peux-tu nous expliquer ça? C'est tout pour le prix. Quand j'ai commencé, c'était ce qu'on appelle des qu les plank holes okay? c'est des planches qui étaient attachées aux ribs. C'est comme toute autre chose. Okay? L'argent a de quoi faire avec qu ce qui arrive, avec aucune affaire y il y en a qui ont commencé avec du plywood. Quand le plywood a commencé à sortir, ils ont mené à bout de mettre une colle dans le plywood qui était waterproof. Cela, ils pouvaient mettre ça dans l'eau. Cela, ils ont commencé à bâtir des bateaux en, en plywood qui étaient moins chers que des plywood du Mahogany ou du White Oak ou du Sed. Ça a tout à faire des bateaux qui ont été construits même aujourd'hui. Ça a tout à faire avec qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour descendre le prix puis avoir un marché pour vendre le, le produit. C'est comme ça, ça marche avec ça dans toutes sortes, toutes sortes de manières. Sur le plywood, le bateau n'était pas si pesant que les planches, de chose. Puis là, si tu mettais un engin de dire, 20 fois, ça un bateau qui avait de la planche, puis un bateau de plywood, le bateau de plywood allait plus vite que l'autre. So, ça aidait pour. pour euh, pas utiliser tant de, de, de, de, de gazoline pour le bateau. So, puis là, ça a, essayé, ça a été de plywood à fiberglass. Fiberglass, a commencé dans 1950. Puis quand ça a commencé, ça a commencé pour mettre du fiberglass sur un bateau de bois. Comme ça, tu n'avais pas besoin d'attendre deux, trois jours à mettre ton boat à l'eau pour qu'il y ait puis tu es capable de partir avec. Puis là, a commencé à faire ça, mettre ça, un coating sur les bateaux. Il ça. Cela a commencé à... Ben, on devrait faire tout un bateau en fiberglass. Cela a commencé à bâtir les fiberglass ah, en 1950, puis ça, ça a marché. Mais il a aussi commencé à bâtir des bateaux de fer aussi. Alors, des, des bateaux de fer, le même fer que tu mets après un, un, un, un char, il a commencé à se faire là, ça rouillait trop vite, là il a été Ça aussi, c'est tout à faire. S'il y a un marché pour, pour de quoi, le monde va trouver une manière pour le faire. Le premier, oui. oui, quand tu, quand tu es un bateau de bois aujourd'hui, oui. Ben, quand j'étais au, au boat show à Toronto, là, il y avait un gars qui a, Clarion Boat, il, appelle, il était à Huntsville, là-bas. Il y avait un 21 pieds, un bateau flamandeux 2023 en bois, tout en bois. La seule affaire est l'engin, c'est un engin moderne. Il y avait un now drive moderne. Euh, puis il n'y avait pas de prix sur le bateau, donc J'ai demandé. « Comment est-ce que tu vas avoir pour ce bateau ici? » Il dit, « Donne-moi un prix. Qu'est-ce que tu penses que ça vaut? » Je lui ai décidé d'aller haut sur le prix. je dit 200 000. Il dit, « Ben, t'es proche, mais n'es pas proche parce que le bateau est 350 000. So, » Si tu prends un bateau de bois de 21 pieds, construit, « and boat », ça vaut 350 000 $.« bon, Pensez, nous autres, on a des bateaux de 18 salles, de, des bateaux qui ont bâtis, des Gidley Boats, des North Boats, à ce temps-là, comment ça coûtait à ce temps-là pour un bateau? Ça ne pas une fortune pour un bateau. <rire> Aujourd'hui, un, un custom-made bateau de bois, le gars va avoir 350 000 piastres. C'est incroyable qu'un bateau de bois coûte cher que ça. Mais c'est pour dire que euh, le monde qui a de l'argent, ils veulent, ils, ils veulent avoir un vieux bateau de bois. Un beau, qui a une histoire derrière le bateau. C'est est quoi qu'il y, qu y a spécial avec la compagnie de Gildé, là? oui, qu'est-ce qu'il a fait? Orville Wright, euh, il y avait, il avait, après, des années passées, il y avait, il avait un carriage sur une île. Il a fait Gildé se bâtir un bateau. Puis, euh, à cause de tout ce qui s'est passé avec Orville Wright, là, puis tout ça, euh, le bateau est devenu... Euh, vraiment important pour l'histoire de Gidley. So, là, les tout le monde voulait avoir un Gidley, ce parce que l'histoire de Wright et tout ça, pis, euh, ça a devenu euh, très, très important. Il so, y a tout le temps... Si quelqu'un d'important, Si, si Gru aurait bâti un bateau pour la Reine, hein, pensez, hein, là tout le monde, dans le monde aurait voulu avoir le même bateau. So, ça, ça marche. Mais Gidley bâtissait des vraiment beaux bateaux. Le style c était. C'était comme des showpieces. C'était pas des bateaux pour travailler, c'était pas des bateaux pour le pêche. C'était des vrais Ah Oui. C'était tout du beau bois, du beau mahogany, mais c'était vraiment beau, bien construit. C'était pas pris. Tu n'avais pas un, un deadline que ce bateau-là, qu il faut que c'est fini à la fin de la semaine. Tu prenais oh, ton temps, puis tu. C'était le Cadillac des bateaux, ce Gidley. Pour ceux qui ne connaissent pas uh, uh, Orville Wright, mais Orville c'est les autres qui ont bâti le premier avion. Hein? Oui, oui, oui. Il avait... là le oui. bateau a été vendu euh, au musée d'Orville Wright dans les États-Unis parce que le gars qu'il avait ici, son nom, c'était Guy Johnson. Il avait le magasin de musique à Midland. Okay. Il l'avait pour des années, lui. Euh, il, il a décidé de le, de le vendre au musée d'Instate. Uh, c'est là que le est là, ça. ça fait qu'il y a une connexion entre uh, Override et la compagnie aux États-Unis, le musée aux États-Unis. là. Ok, Encore, perdu. Là. Henry Ford, il y avait um, Henry Ford. Les, les, les moteurs les, les chars Ford Ford, Ford ouais, ouais, ouais. Ben Henry Ford avait callé le bishop John OK donc so, il s'est fait bâtir un bateau de Giddley ici Attendu comme il faut Oui oui oui oui OK après là Giddley Ford a commencé à vendre des, des moteurs à Gidley pour mettre dans leur bateau OK Alors Gidley il il achetait les, les, les, les, uh, les moteurs de, de, de Ford. Avait, puis, uh, Henry Ford avait bâti un petit truc. Il appelait le F-50. C'est un petit model, T, un truc. Le steering <inaudible> wheel de ce truc-là a été dans toutes les Gidley Puis le moteur a été dans toutes les Gidley boats. So, so, so Gidly appelait ça le Gidley Ford boat. À cause que c'était <coughs> tout l'engin et la... La roue était à Ford, puis le restant, c'était tout en bois. Okay. Ça, ça est devenu un autre, une autre partie de l'histoire de penettingo si tu prends Penetting il y a l'histoire de Overall-Wright, aussi il y a l'histoire de Henry Ford, que c'était la première compagnie de bateaux de bois qui a bossé un bateau avec l'engin de Ford, de Henry Ford, dans ses bateaux. C'est une autre histoire que bien du monde ne connaît pas. Ah, oh, oui, oui. Puis, euh, ça, ces moteurs-là, ils venaient-tu de venaient Détroit, de là? Ou ils venaient de, ou... Oui, il y en avait qui venaient de Détroit, puis il y en avait qui venaient de, de Michigan. Tu, mais, tu, Henry Ford avait bâti le, le Model T, le Model A, mais il avait bâti un, un truck qu'il appelle le F-50. Oh, Et ouais. ce moteur-là, c'était un moteur de six silos. Ah, six silos, oh, ce euh, euh, bon, hein. Ça, c'est six silos-là, euh, c'est ces six là que Gidley a mis dans ses bateaux. So, là, ils ont changé le nom plus tard. Euh, ils les ont, ont appelés Grey Marine à place de Ford. Ils les ont appelé Grey Marine. So, il y a bien des vieux bateaux de bois. Tu as un quatre-cylons Grey Marine, tu as un six-cylons Grey Marine, tu as un huit-cylons Grey Marine. C'est so, ça, okay? Dans les États-Unis, tu as la compagnie Buchanan qui faisait les mêmes. Les autres, Ici, c'est un Gidley euh, des mille îles. Euh, il faisait des Buchanan engines là-bas pour tous les, les bateaux des États. Ici, c'était tous les Ford engines qu'il y avait dans les bateaux ici à cause qu'il y, y avait une maison sur une île puis il, il s'arrangeait un deal avec Gidley. Bon. bon puis... comment que ça se ouais, passe. Oui oui. oui, oui, oui. Oui, Il y avait toutes des sortes de partenaires qui avaient ensemble. Oui, oui. oui. Puis les employés, oui, les employés qui travaillaient, à, travaillaient ces, ces bateaux, ils venaient de la région. Ils venaient, c'était tout, des oui. francophones, des anglophones, c'était quoi c'est ce monde-là? Ben, Groove boats, quand Groove boats est ouvert dans les 1928, 20, ben, 30 ans, c'était tout, tout du monde de Penetangochine qui travaillait dans la factory. Puis il, il, tu commençais à faire une job, puis tu montais en grade pour le plus de temps que tu étais là, tu étais montré comment faire. Groove Boats, quand ils ont venu à c'est la première compagnie qu'on appelle une Assembly Line Boat Building. Okay? Okay. Il n'y avait ah. pas aucune autre compagnie au le Canada qui pouvait bâtir des bateaux un derrière l'autre. C'est ça, parce que la plupart, les Gidlis, eux autres, ils bâtissaient un bateau d'une manière, l'autre bateau était différent, l'autre bateau était différent, parce que tu prenais des ordres du monde de Toronto, où est-ce qui venait. Puis un voulait avoir un 24 pieds avec la cabine, l'autre voulait avoir un 15, 20 pieds. Mais Groot, c'est la première compagnie qui a commencé, euh, je ne sais pas comment le dire en français, mais une assembly line, là, un, bateau, assemblée. un bateau en l'eau. Une ligne d'assemblée. Une ligne d'assemblée. Oui. Ouais. Par un paraît comme Ford faisait avec les chars. Oui, même affaire. Même affaire. Ça so, a engagé beaucoup de monde. Moi, j'avais travaillé, quand Groot est encore ouvert, j'ai travaillé, et été dans le groupe, moi, la seule chose que je faisais, moi, c'est que j'avais le balai puis je nettoyais autour de bateau. Tout, je ne construisais pas de bateau, j'étais jeune à ce temps-là, puis j'emmenais la planche, puis mais je, les, je les regardais, ces hommes-là. Mais c'était tous des métis, tout, quasiment tous des métis. Quand je pense, c'était tous des Français avec, avec l'Indien, c'était tous des métis qui travaillaient dans le groupe, la pénétrée gauche. Non, oui, oui, oui. Puis le, en, parlant de ça, en parlant de ça, le premier bateau de, de métal, de, il a été fabriqué par un métier à, à Penetang. Hein? Oui, oui, ça, des années passées, c'était le premier. Ça, oui. ça c'était Narcisse drôle, Boucher? Comme, comme je dis, l'histoire de Penetang avec des bateaux, il, il y a beaucoup d'histoires. Même dans la guerre, euh, comme euh, North Bolt, ils bâtissaient des bateaux, ils ont arrêté de bâtir ça, puis commencer à, à bâtir des plus gros bateaux. Euh, Guidley a fait la même affaire. So, c est, c est, la, la, ces bateaux de bois-là, c'est une grosse partie de, de, de vivre autour ici, un bateau. Ouais. Et, et parce que, quand tu penses, on a 30 000 îles, dit, à. il y a, a bien des îles, ça prend bien des bateaux pour y aller. Oui, oui, oui. parlons donc Comment que, euh, les gens pourraient euh, te contacter, toi, puis euh, le club, puis euh, comment que ça se fasse? Y a-t-il des numéros de téléphone? Y a-t-il des contacts? Les, les façons? Oui, oui. On a un website qui s'appelle... Euh, euh, C'est JB... C'est gb.ca, oui, ça c'est la website pour les bateaux. Au il peut même mettre googler Georgian Bay Heritage League, ça va aller là. Au il peut contacter moi c'est mon email que je peux te donner si tu veux. Oui, oui. C'est euh, Basil Lafrenière, le numéro 10 à gmail.com. Et euh, si quelqu'un est intéressé à savoir comment travailler sur des bateaux, euh, euh, il peut venir nous aider sur des bateaux. Il n'y a personne qui aimerait travailler avec nous sur des bateaux. Là. On regarde pour des nouveaux membres Parce qu'on a beaucoup de bateaux à réparer. On ne pourra, on pourra plus, plus de main que ce qu'on a à cette heure. C'est quoi l'expérience que vous demandez pour ces gens-là? Euh, on a toutes sortes de catégories. Calé euh, ils n'ont pas besoin... C'est quasiment comme quand il a rouvert. Il y a du monde en dehors et peut-être, si c'était des bûcherons, ben c'était... Euh, ils, ils, ils ont montré comment le faire. C'est la même chose avec nous autres. On est ouvert de prendre quelqu'un qui ne connaît rien, il a commencé tranquillement, puis de montrer comment, un, comment un bateau de bois il fonctionne, comment que ça, on peut le réparer Qu'est-ce qu'on regarde? C'est du monde qui a bien de la patience. Parce que de travailler sur un bateau, tu as besoin de bien de la patience. C'est tout. tout. Mais aucune personne, homme, femme, ne fait pas de différence. S'ils veulent venir nous aider, ces bateaux, euh, la porte est ouverte. Bon, Bien, on Ça arrive à la fin. fin. Là, faut... Puis, euh, y a-t-il oui. un message pour, euh, à la fin pour les métiers là-bas? C'est quand est-ce votre réunion là, cet été? Là? Ça va être le 26 d'août, cette année. OK. À la de... Puis, c'est quoi les, les activités que vous allez avoir? Là? Oh, on, va avoir les... on, a... Bien, on va avoir encore les chevaux avec la wagon à amener le monde. Là. Après là, on va avoir tous les, les vieux bateaux de bois plus, on va avoir des groupes de musiciens joués d'après-midi. plus, on va avoir du manger euh, entre 11h midi pour le lunch. Après plus, l'après-midi, on fait un… un qu'est-ce qu'on appelle? On a des lacs. Un « shore lunch ». Qu'est-ce que c'est? C'est du poisson. Du, du, ça peut être du pan-fried, du euh, « euh, euh, euh, fried fish ». après cela on va avoir euh, des bines, euh, des patates avec des oignons des salades, tout ça. Avoir un... Le fish fry va commencer à... Le, le, la wagon arrête à 5h. Le fish fry commence à 5h30. On va vendre des tickets pour ça. Euh, mais on a aussi des danseurs qui vont venir de Barry. C'est un groupe de, de cloggers qui vont venir faire euh, un show pour nous autres dans la première édition. Cette année, ça va être le plus gros rendez-vous qu'on on va, on va avoir cette année, parce qu'on a plus de choses qui vont arriver, il y a plus de monde qui veut venir. So, le groupe, euh, va, ça va être un, un bon show cette année. Ça va être le plus gros rendez-vous qu'on va avoir cette année, à cause qu'on a bien des choses à faire durant le jour cette année. Puis, euh, ça s'en vient bien, ça en vient bien à, part, à part ça, de la, à parler de la Maison de la Batte, ça s'en vient bien, toutes la, les activités pour ça aussi. Oui, ouais, c'est, euh, comme je, je dis, la, la, la femme a été bien de dire que jusque tant qu'elle est ici, la maison va rester là. So, euh, on est capable de rentrer de la maison encore. Soit Avec le temps, peut-être plus tard, on va, on va décider d'autres chose. mais comme c'est là, on OK. Ben, je te remercie, Basile, euh, d'avoir participé à la question métier à CFRH 1067 Et merci à Marg pour euh, euh, la technique à ton bord. Merci, mar merci, Marg. Ouais, ouais, ouais. Merci. Oui. Ouais. Ah, C'est comme à pousser les boutons, les pitons. Ouais. Ouais. Ok. <rire> Je te remercie. Bonjour. Là. Merci beaucoup. Bonjour. Bye bye. Là. Ouais.